Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir sous iOS 11.2 comment supprimer les applications natives. Les applications natives se trouvent en général sur la première et sur la deuxième page de votre iPhone, tel que... Calendrier tel que l'application Bourse qui pour beaucoup d'entre nous ne nous sert à rien. Donc grâce à iOS 11.2, on va pouvoir supprimer définitivement ces applications. La version juste avant, on avait donc la possibilité de supprimer ces applications, mais ces applications étaient masquées. Elles étaient toujours sur l'iPhone, mais grâce à cette version actuelle, cette fois-ci, on les désinstalle complètement c'est à dire que plus du tout aucune trace de l'application à part d'aller la re-télécharger sur l'app store voilà donc on va tout de suite voir ensemble comment supprimer ces applications natives merci à vous de liker cette vidéo si ça vous plaît de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces tutos démos et présentations de matériel pour ma part je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite pour la suite du tuto c'est parti on va voir donc ensemble différentes possibilités de supprimer ces applications alors lorsqu'on ne se sert pas de Voiceover, on va utiliser la manipulation simple on va poser le doigt sur l'application en question et on va attendre une petite vibration et une petite croix va apparaître en haut à gauche de l'application ce qui va nous permettre de supprimer celle-ci. Par exemple, on se positionne sur l'application bourse. Ici, on peut se rendre compte que chacune des applications porte une petite croix en haut à gauche. Ce qui va nous permettre de, si on met le doigt sur cette petite croix, on s'aperçoit que l'iPhone si on désire vraiment supprimer cette application ou pas. On va passer à la gestuelle VoiceOver. Donc VoiceOver est un logiciel pour les mâles et non-voyants. Donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont entendre l'iPhone parler, c'est tout à fait normal, puisque cet outil est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes, ainsi que l'Apple Watch, car j'ai beaucoup entendu de personnes s'étonnant que... L'Apple Watch était au poignet de personnes non mal et non-voyantes. Donc oui, ces outils sont accessibles. Et d'ailleurs, en passant, un grand merci pour cette accessibilité. On va tout de suite donc passer avec VoiceOver. On va le déclencher. Voilà, donc on va par exemple se positionner sur Bourse. Bourse, touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Une fois que l'on est positionné sur Bourse, on va faire un double tap. Au deuxième tap avec le doigt, on va laisser positionner notre doigt sur l'écran de l'iPhone et on va attendre la petite vibration et le petit message qui va ici vous être donné. Modification commencée. Modification commencée. C'est ici qu'on va pouvoir refaire un double tap sur cette icône. Avertissement. Supprimer bourse. La suppression de setup entraînera aussi celle de ces données. Annuler. Supprimer. Bouton. Voilà donc pour la deuxième technique, pour la suppression de bourse. Ici, on va l'annuler. Bourse, modification. Alors, si vous voulez faire marche arrière, lorsque vous avez toute cette petite croix d'afficher en haut à gauche de vos applications, il y a simplement à appuyer sur le bouton « Modification off, terminée. Et voilà, modification terminée. C'est le message qui vous sera délivré pour dire que vous avez arrêté les modifications. La troisième technique pour supprimer l'application en question… Note bourse Une fois positionné sur cette application, on va faire le système de rotor. Langue, navigation verticale en tête, conteneur, saisir braille mode écran, volume, débit vocal, mot, caractère, écriture, action. Une fois qu'on est sur action dans le rotor, on va faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut jusqu'à entendre activer ah, mode édition. Mode édition, on le valide. Modification commencée. Une fois qu'on entend ce message, on refait glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut, toujours avec un seul doigt. Supprimer. Faire glisser bourse. Activer. Par défaut. Et c'est à cet endroit-là qu'on pourra faire aussi un déplacement d'application ou... Supprimer. Une fois sur le message supprimer, on fait un double tap n'importe où sur l'écran. Avertissement. Supprimer bourse. Et on a donc exactement le même message que tout à l'heure. Ici, on va le supprimer. La suppression annulée. La suppression de cette app entraînera aussi celle de ces données. Annuler, Supprimer. Bouton. Voilà, donc, on vient de supprimer complètement l'application bourse. On va pouvoir faire de même avec toutes les applications natives, donc, sur notre iPhone, pour gagner, par exemple, de la place. Et si vous n'utilisez pas ces applications, il y a pas du tout besoin de les garder sur votre iPhone. Je vous parlais de la deuxième page. On a une application qui s'appelle Pocas, Calculet, Watch, Cliché, Dossier Autre, Six apps. Dossier Autre, Toucher ici. Touchez deux l'écran rapidement. Ouverture du dossier Autre, Autre, mes amis, localiser, localiser. Là aussi, ce sont des applications natives. Et si vous ne vous en servez pas et que vous avez peu de mémoire sur votre iPhone, vous aurez la possibilité de les supprimer définitivement de votre iPhone. Et pour les remettre en place, vous allez passer par l'App Store. Alors, c'est assez appréciable, cette technique. Du dossier. Plus que grâce à cela, vous allez économiser de la place et pouvoir télécharger d'autres applications que vous ne pouviez pas télécharger par un manque de place. Je trouve ça assez intéressant que Apple ait mis cette fonctionnalité. Voilà donc pour comment supprimer, une application native voilà donc vous avez entendu comment déplacer une application avec Voiceover et sans voice over on va tout simplement positionner notre doigt sur une application sentir une petite vibration et regardez on peut par exemple si je me mets au bord gauche de mon iphone circuler et placer mon application où je désire voilà donc comment on déplace une application sans VoiceOver et avec VoiceOver. C'était donc une petite vidéo courte, mais j'espère qu'il vous aidera à supprimer vos applications pour gagner un peu de place sur votre iPhone. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des commentaires Comme je vous disais à liker cette vidéo pour continuer donc à m'encourager et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour là aussi montrer que vous voyez de l'intérêt à cette chaîne. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous